Ici, je suis sur la page d'accueil de sa gauche. J'ai différents items donc, qui ont été évalués. Si je clique sur liste des évaluations, j'ai donc tout ce qui a été évalué, en particulier ce qui a été évalué par Mme Guin. Si je clique sur cette évaluation, je vais regarder le résultat que j'ai eu et je vois que effectué des additions sur multiplications posées, j'ai eu satisfaisant. Bon, donc je peux chercher à voir davantage, mais je vais déjà aller vous représenter là, si je regarde, et là j'ai pas été évalué. donc ça veut dire que ma compétence n'est pas validée, donc je vais cliquer sur ce lien qui me donne un lien matériel sur lequel je peux m'entraîner, une fois que j'ai terminé l'exercice, qu'il soit euh, en autocorrectif ou bien que je fasse sur une feuille, je vérifie avec la correction si les résultats que j'ai trouvés sont les bons. Je peux aussi me connecter en mettant donc, M, I, R sur les trois premières lettres. La classe c'est 5A ou 5B et le code d'élève c'est la première lettre de mon prénom, la première lettre de mon nom de famille éventuellement un deux si le professeur me le dit, ce qui permettra au professeur de savoir ce que j'ai travaillé. Je reviens sur sa coche, je peux aller voir euh, les autres compétences, est-ce que j'ai été validé là Alors là j'ai été validé sur produire un écrit court mais pas sur calculer avec priorité opératoire. Donc même chose que tout à l'heure, je peux cliquer dessus, faire les exercices pour m'entraîner et ensuite Demander à être évalué, formuler une demande d'évaluation sur, par exemple, calculer avec les priorités opératoires. Si j'ai déjà fait un exercice que j'ai pris en photo, je peux venir ici et donc mon professeur le recevra. Voilà.